Alors voilà, on m'a traîné au salon BIOZEN où il y a plein de trucs très bizarres un salon vaguement intéressant où on parle de différentes choses et il y avait notamment des, salons, euh, des stands avec des acupuncteurs, donc un appareil à 380 euros sans piles qui est juste une boîte en plastique avec des picots en ferraille en métal qui vous font mal et plus vous, vous appuyez, plus vous avez mal, plus ça montre que vous avez un problème, bon... Euh, il y avait des naturopathes naturellement il y avait des stands avec de l'eau dynamisée j'ai appris un truc fou, j'ai appris que lorsque on fait circuler de l'eau dans un tube qui fait une sorte de tourbillon donc ils appellent ça un vortex qu'on sépare le jet en deux vortex qui tournent l'un dans un sens opposé à l'autre et qu'on les fait se rejoindre et eh bien ça nettoie l'eau de, de son information c'est la mémoire de l'eau, vous voyez on efface ça comme ça et lorsque les deux vortex arrivent à nouveau arrivent à nouveau en contact eh bien l'eau est chargée en énergie parce que les vortex font qu'à partir du vide, se créent des électrons. Je ne déconne pas, c'est comme ça qu'on m'a expliqué, donc j'ai bien expliqué à la personne que ça méritait au, au moins deux prix Nobel, et j'ai pas eu de réponse sur comment ça marchait, mais on a ça. Et il y a notamment une personne qui s'appelle Annie obé qui est une militante anti-linky, anti-ondes, anti-téléphone, anti-technologie anti de manière générale, qui est persuadée que les ondes euh, qui nous baignent sont extrêmement nocives pour la santé, qui a fait une conférence, où elle a dit des choses qui me assez douteuses, et donc je suis allé à son stand... Le, le lendemain, donc aujourd'hui, euh, samedi, pour parler avec elle et pour échanger, pour lui montrer qu'on n'est pas des gens obtus. Et j'aimerais ça vous encourager, si possible, à faire comme moi et mieux que moi, c'est-à-dire à ne pas être dans, dans une confrontation euh, bête et méchante, mais à, à avoir une discussion où euh, on écoute l'autre et on n'argumente pas trop. Donc je vous propose de, de regarder ce, ce petit euh, morceau de vidéo. Euh, en, en tout, ça a duré au, au moins 40 minutes, voire 50 minutes, je crois, cet échange. Je ferai un petit montage pour vous garder les moments intéressants. Mais en fait, vous allez voir un bel exemple de, de millefeuille argumentatif où quand on pose une question simple, bah, elle passe par plein de trucs bizarres autour et puis elle ne pas en fait. Donc c'est assez intéressant. Je vous souhaite d'apprécier la le, vidéo pendant que moi je souffre sur les pentes d'une montagne qui fait au moins, au moins 10 km de haut. C'est atroce, c'est irrespirable. Les Pyrénées, c'est beau. Et, et je suis essoufflé, mais en fait c'est des effets spéciaux, faut pas y croire, c'est tout à faux. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires euh, le sentiment que vous inspire cette conversation que j'ai essayé euh, constructive euh, avec cette personne. Euh, voilà, euh, renseignez-vous sur la street epistemology. Euh, renseignez-vous sur l'entretien épistémique, c'est le nom qu'on donne en français, voilà, sur la méthode sur comment discuter avec l'étonnant-croyant sans, euh, sans que ça dégénère, sans se braquer. En espérant que cela vous soit utile, je remets ma casquette parce que j'ai déjà une oreille qui a malheureusement était flétri par cet astre qui dissémine des ondes électromagnétiques mortelles, le Soleil. A bientôt il est émet à 250 milliwatts. On sait penser que c'est peu. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à, cette, à ce radio qui s'appelle Éric Gérard, euh, de Paris, je lui ai demandé de calculer la différence entre ces 250 milliwatts et le bruit ambiant, le bruit ambiant naturel à la surface de la Terre. C'est 100 000 milliards de fois plus puissant que le niveau ambiant naturel à la surface de la Terre. Euh, une onde ne peut pas traverser un obstacle dont la taille est supérieure à la longueur d'onde. Par exemple, à 12 cm, le Wi-Fi s'est arrêté par un mur d'une épaisseur de 12 cm. Mais euh, nous, notre peau, elle a une épaisseur beaucoup plus fine, donc le Wi-Fi nous, tra nous, tra nous traverse, nous transperce, comme si on n'était pas là, s'il vous plaît. Donc on n'est pas prévu, évidemment, pour être transpercé par champ, puisque en dessous de 5 MHz, il y en a pas du tout à la surface de la Terre, c'est zéro. Hein. Ça c'est aussi euh, Monsieur Gérard qui me l'a dit. En dessous de 5 MHz, c'est zéro, il y a rien. Du tout. Et donc euh, quelqu'un m'a dit oui, mais on n'est pas non plus prévu pour euh, être dans des voitures, ou dans des trains, ou avoir des... Non, des lunettes. Sauf que, en fait, si vous avez, bon, c'est donc des pénètre dans notre corps, d'accord Si vous avez une voiture ou un train qui va rentrer dans votre corps, Là, vous allez vous apercevoir. Non, non, non, non, non, non. Si vous avez un vêtement pour l'utiliser, pour vous stambuler ou pour vous faire un garrot, vous allez vous apercevoir. Si votre branche de lunettes, ou la mettez là vous la dans l'œil, vous allez vous en apercevoir. Donc, la seule raison pour laquelle on peut penser que c'est la même chose avec une voiture et la transversée par saison, c'est qu'on ne perçoit pas ces ondes. Et si on ne les perçoit pas, c'est qu'elles ne nous précédait pas. C'est l'heure de finir Ah, dépasser, d'accord. Ah, bah, j'ai même pas regarder Voilà, donc, on va s'arrêter là. Vous voulez ah, faire quoi Je sais Dépé pas, c'est. Oui, c'est possible Ah, bah, bien sûr. Ça, c'est un gros smet. Un gros que Vous enregistrez là Oui, j'essaye. D'accord. Euh, vous enregistrez quoi exactement Bah, ça filme et j'ai du son, mais le son va être pas terrible, mais voilà. Je, je... Donc, vous filmez ça. Oui. Okay. Donc, euh, je m'appelle Annie Lobet, je suis scientifique. Et donc, j'ai acheté euh, en oui. 2004, je oui. crois, un 12 mètres, à Ed Lieber, qui est euh, le scientifique américain qui a publié avec Nancy Bertomeuère la première étude qui montrait un lien entre les leucémies infantiles et les, euh, les sous-stations, vous appelez en anglais, c'est-à-dire les postes de transformation électrique. Hein Comment ils ont procédé euh, L'anti-versemer, je l'ai eu au téléphone ainsi que les jumper, donc c'était des gens très intelligents, n'est-ce pas C'est eux qui ont inventé les plus de quatre témoins. Donc c'est un ghostwave qui mesure en émidi donc un champ magnétique de fréquence de 50 Hz. Malheureusement, il a été endommagé dans un transport, mais il y a une des fonctions qui, qui existe c'est la détection, en fait, il rend audible tous les champs magnétiques de basse saison entre 40 et 10 000 Hz. Ici, on voit que on entend Pratiquement même. Ça veut dire qu'il oui, y a un niveau, niveau, niveau, niveau de vie, pratiquement zéro. Donc. Et la différence par différence, vous posez le, le téléphone portable euh, là, et vous voyez donc le champ magnétique émis par. Entendez oui, <rire> le champ magnétique émis par ça qui en fait, est donc. Désolé. Okay. Désolé. C'est vrai que Bon, On va faire l'expérience. Vous allez passer un appel. Elle fait. Là, là. Comme par hasard, ça a été c'est Ah, voilà. Non, si c'est différent. Eh ben c'est non mais on voit on voit. Euh, Alors, c'est euh, l'offrement, c'est le HF de gigahertz solution qui a un spectre compris entre 800 et 2500 mégahertz c'est les micro-ondes, d'accord oui. euh, La téléphonie... Euh... Bon, on est à 2005, hein, la téléphonie, 2004-2005 Voilà, ça dépend si c'est la 4G ou la 3G mais bon, en tout cas c'est bien compris là-dedans c'est que le wifi qui a à 2750. Bon alors, maintenant qu'on a fait tout ça alors, on peut essayer maintenant le mode avion. Non, mais on est d'accord. Mais si, mais si, c'est intéressant. Allez, essayons le mode avion. Excusez-moi, c'est des mesures, on ne peut pas savoir ce que ça donne avant d'avoir mesuré. J'essaye le mode avion, ça y est, le mode avion. Et moi, je veux bien mettre, que même en mode avion, ça y ça ne me dérange pas d'émettre. En mode avion, oui. voyez, en principe, les, les micro-ondes s'arrêtent. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai vu. Euh... Donc, vous voyez qu'en mode avion, les micro-ondes s'arrêtent, mais pas les basses fréquences. D'accord ouais. Et les basses fréquences peuvent être juste dues à la circulation du courant dans l'appareil. C'est pas, pas qu'il émet, c'est que comme le courant circule, ça émet ça, ça met un champ. Euh... Ouais, On est d'accord On hein. est d'accord ne pas filmer Machine Ah, je ne peux bah, Je, je C'est en ligne, hein. Je sais pas. Ah non, non, ça, je vous interdis de me mettre en ligne, hein. ça, je je ah, bah. Moi, personnellement, ma... mon visage. Hein. D'accord. C'est dommage que vous ne me pas... Bah, ça filme là, même. Oui, d'accord. Mais enfin, je veux bien vous filmer mes mains. Et bah, je vais mettre... Ok. Qu'est-ce ouais. ouais. qu que ça nous montre? Alors, attendez, euh, j'étais en train de vous expliquer quoi pour on... vous. Oui, mais je, vous voulez le... une conférence complète. Bah ouais. oui, mais c'est bien, mais. d'où ça vient alors? C'est peut-être euh, le bouquin qui met des ondes. Alors, votre livre est dangereux. Voilà, c'est marqué on d'aimer magnétique, du coup il, il détecte que ça parle de ça. <rire> moi, ce qui m'intéresse, c'est j'aimerais aller au bout du propos parce que jusqu'à présent, j'ai rien à redire. Admettons. Non, mais, attendez, il y a un truc que je comprends pas. Là, mais moi, je... pourquoi ça continue d'émettre alors qu'il est directionnel donc là, il y a rien Peut-être qu'il marche bien. mal. Peut-être qu'il marche mal. Mais de toute façon, regardez tout à l'heure. ça variait, même avec le téléphone, entre 0 et 2000. Enfin, oui, mais c'est parce que ce n'est pas régulier. Alors, ce que je voulais vous dire, j'étais en train oui. de vous dire. Si vous, j'aimerais bien que vous passiez ce moment, vous enlevez Internet, vous enlevez le fait qu'ils reçoivent en permanence. Euh, et moi, je vous accorde que ça émet des ondes tout le temps. Non, et on passe ça. à l'étape d'après. Si il faut savoir s'il émet tout le temps ou pas. Non, ou mais vous verrez. Je suis d'accord. Je, je pense qu'il émettra. Qu voilà, avait... ça émet tout non, le mais temps. Il ne faut pas penser qu'il faut mesurer. J'aimerais connaître votre raisonnement, madame pour voir qu'est-ce que vous en concluez. Moi j'accorde tout est vrai. Mais qu'est-ce qu'on en conclut Alors comme je disais hier dans la conférence... Qu'est-ce que vous avez fait là ah, Rien. D'accord, donc c'est vraiment. Euh... Ah, J'ai euh, touché à rien sur mon téléphone. Ok. Là, je ne comprends pas ce qui se passe. Vous avez vu qu'au début, ouais, quand je l'ai allumé, après, ça s'est mis des Oui. Vous... Là, vous il, vous avez... est encore... il est encore sous-garde. Non, non, il est en mode normal. Il y a rien de. Est-ce que vous pouvez tous les deux mettre votre portable en mode avion <coughs> mais non, mais non, ça, ça... Je veux savoir d'où ça vient, moi vous... vous ferez un test avec votre appareil plus tard, mais je veux avoir la réponse sur, sur votre raisonnement. Hier, yeah, vous avez parler de santé, pas ça a coupé, ça m'intéressait, on n'a pas pu aller au bout. Je veux comprendre. Quand vous dites, par exemple, qu'il y a 100 000 milliards de fois plus d'ondes que dans la nature, okay, je veux bien, ok, qu'est-ce qu'on entend plus Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre le raisonnement. Parce que moi, je, je suis pas votre ennemi. Si c'est dangereux, ça m'intéresse, parce que je suis exposé. Hein. Je reprends le... Alors, attendez, parce que j'ai un truc que je voulais montrer hier, et que n'ai pas d'objection sur le fait que ça émet des ondes, et, et peut-être trop d'ailleurs, c'est possible. Mais qu'est-ce qu'on entend plus Alors, donc... Ce qui est important, c'est que, euh, alors, comme je disais hier, on n'est pas prévu pour être exposé à ces fréquences puisqu'elles n'existaient pas avant nous. Ça, c'est ça, ça ouais. un appel à la nature, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas un argument. La, la vie s'est développée sur Terre dans des conditions très précises, par exemple au niveau de la radioactivité, hum? c'est-à-dire que quand la Terre s'est formée il y a 4 milliards d'années, le niveau de radioactivité était très élevé, et il a fallu attendre, à peu près euh, 3 milliards d'années, que la radioactivité du centre pour que la vie, sous la forme la, euh, dans laquelle elle, elle, elle existe aujourd'hui apparaissent, non. les cellules eucaryotes non, non, non, Elles euh... sont apparues il y a un milliard d'années à peu près. Voilà. Oui, mais ce n'est pas à, à, à cause de la radioactivité. Non, ce que je dis simplement c'est que les conditions dans lesquelles la vie s'est développée, c'est un niveau de radioactivité N. Oui, mais a, assez élevé d'ailleurs. <rire> N, Donc qui avait énormément baissé 3 000, en 3 milliards d'années. Si vous voulez. Bon. Pour les, les ondes, on s'est on développé dans des conditions euh, d'exposition N, qui sont donc euh, on a vu hier 100 000 milliards de fois plus fait qu'un téléphone de 250 000 ouais. Watt, hein. donc euh, c'est une condition dans laquelle la vie s'est développée voilà ouais. pourquoi j'explique qu'on euh, n'est on pas prévu pour être exposé mais, mais mais va, votre cas, phrase elle a un présupposé que... Qu il y a un pré-supposé qu'il y aurait des conditions qui, qui, sont, qui sont optimales. Non, c'est des conditions qui sont compatibles avec la vie. Ça veut dire qu'elles sont optimales, elles sont compatibles avec la vie. On était exposé pendant des milliers d'années de à, à, à, à, à tant de, de, de, de radiation donc on peut, on, on peut supporter. C'est compatible. Ça veut dire qu'on est fait pour ça. Mais est compatible avec. on est prévu pour ça et, parce que est adapté à ça. On est adapté à ça, ça, ça admettons. Donc ces, ces ondes qui nous, nous transpercent, Transpercer, c'est compliqué parce que nous, on est traversé. On est traversé, oui, oui. On est traversé. Vous avez dit transpercé 20 fois hier. J'ai pas relevé, mais transpercé, ça implique qu'un euh, ballon qu'on transperce, c'est compliqué. Un ballon que vous traversez avec de la lumière, la lumière le traverse, il n'est pas perturbé. Donc le mot transpercer, sémantiquement, il est chargé euh, aussi. Je suis d'accord avec vous, il est peut-être inexact, puisque transpercé, ça indique ça peut-être une blessure. Bah en fait, voilà. Euh, il... Traverser, très bien mais, mais transpercé quand même, je vais ah. vous dire pourquoi. Euh, par exemple, quand je parlais de ça avec euh, un médecin, elle me dit oui effectivement, euh, si je frotte ici pendant un an ou deux, je vais développer un cancer. <rire> bon. si, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que la, la Non, Il y aura une blessure toujours. Voilà une blessure. Et donc euh, ces ondes, quand elles nous traversent, elles nous aussi des blessures dans les pas cellules. Pas forcément. Non, pas forcément. Alors comment ça se passe J'ai écrit. Donc, euh, à partir, à partir pour qu'il y ait blessure, faut il faut qu'il y ait interaction entre le rayonnement et les molécules qui sont touchées. Tout à fait. Alors c'est là où on vient à l'effet sur les ions calcium. Alors 99% du calcium que nous avons dans est fixé dans les os et 1% libre pour les cellules d'entrer et de sortir sous les fait de différents agents et en même temps, euh, ces ions calcium compris différentes enjeux. Il y a un chercheur qui s'appelle Beridge, qui est britannique, un spécialiste des ions calcium, qui a publié une étude dans laquelle il identifie plus de 150 processus dans lesquels sont impliqués les, les, les ions calcium et les transferts calciques. Oui, C'est super important. En, en termes de communication cellulaire, le calcium est hyper important. Est bon. oui. Tant mieux, vous connaissez les ions calcium, ça me, ça me rassure. Et notamment Alors, dans les cancers, le, la voie calcique, elle est impliquée souvent non, Et alors, donc, ce qui se passe, c'est que, euh, de même que la compression cellulaire provoque un efflux, donc une sortie des calcium. de même, toutes les ondes électromagnétiques ont ce même effet de provoquer la sortie des ions Pas à ma connaissance. Alors, ça, ça a été documenté par moi, Sadet, Karl Blackman, et euh, donc il y a des études nombreuses, publiées principalement aujourd'hui qui la bioélectromagnétisme. Et comment je me suis intéressée à ça C'est parce qu'un chercheur français tu qui s'appelle Bernard Béla, dans une communication qu'il a faite à Jussieu en 1991, a dit la phrase suivante L'un des effets les mieux, les mieux euh, étudiés en bioélectromagnétisme, et les flux d'une question provoqués justement donc, par soit des micro ondes soit... Euh, oui, à quelle dose Voilà, alors justement, c'est là où ça devient intéressant, c'est que les études ont été tellement multiples et bien faites, qu'on a pu déterminer que ce n'était pas seulement une question de dose, mais surtout ce qu'on qu appelait en anglais « window effect », c'est-à-dire un effet de fenêtre. De même que là, si vous avez une fenêtre, vous voyez ce qui se passe de l'autre côté, mais après s'il y a un mur, vous ne voyez plus rien. Donc à certaines fréquences, elle va avoir un effet, et à d'autres oui. fréquences, elle peut avoir aucun effet sur les. Tous les ceux qui étudient les, les, les ondes savent qu'on on doit, on doit travailler sur des fenêtres spécifiques, parce qu'en effet, il il il selon des... la fréquence, il y aura ou pas interaction, parce que la taille des molécules, la taille des ondes est, est corrélée, et si le, le, le, la taille n'est pas bonne, il n'y a pas d'effet. Le modèle qu'ils ont utilisé, c'est euh, awake cat cerebral cortex et, et rat et, non embryo chico euh, embryo donc, mmh. les, donc les, ça veut dire donc euh, le cortex cérébral de chat éveillé et d'embryon poulet. Brain tissue in vitro, ça il en a fait beaucoup, mais il m'a dit qu'il avait utilisé 60 000 eux pour ses euh, études. Il y a aussi eu des études sur le, sur le vivant. Alors, Adem m'a expliqué, euh, quand je téléphonais téléphoné, qu'en fait l'origine de ces, de ces études, c'est que... C'est la recherche aérospatiale. Comme ils devaient envoyer des organismes vivants dans l'espace, ils ont voulu voir quel ça. effet avait la fréquence de 400 Hz qu'ils savaient qu'il allait avoir dans les instruments de bord. Et alors, je ne sais pas pourquoi ils sont arrivés aux ions calcium, euh, parce que je ne me souviens plus ce qu'il m'a dit, ou peut-être que je n'avais pas assez de connaissances pour comprendre. Mais euh, si vous voulez, un des effets, par exemple, euh, des ions calcium, c'est euh, de participer à la, produ la production d'acétylcholine de neurotransmetteurs, de la mémorisation, euh, de euh, l'attention, de l'intelligence, et du mouvement. Il y a une des études qui était faite, par exemple, sur les portables qui montrait, euh, en exposition de courte durée, une augmentation de la vitesse de réaction sous exposition. Mmh. Donc, on peut supposer qu'il y a eu plus d'acétylcholine qui a été euh, sécrétée pour euh, réaction plus rapide. Je ne sais pas si c'est ça. On ne peut pas le dire, mais on peut en supposer. C'est une hypothèse que je fais, Enfin, donc, je ne sais pas comment ils sont arrivés aux occasions. J'ai vu une étude qui montrait, euh, par exemple, sur le, le. Un seul ion calcium, un seul d'un seul, seul ion calcium suffit pour faire battre le cœur d'une grenouille. Donc euh, les ions calcium, euh, c'est très très sensible. Hein. Ça, a un, un, ça a un impact important, impact. mais est-ce que c'est sensible à des fréquences de faible intensité Je suis pas sûr. Tout à fait. Euh, à... Alors, ce qui se passe, c'est que les études, en fait, sont claires. Si vous exposez à des ondes de forte intensité, une durée brève, vous pouvez provoquer un échauffement. D'ailleurs, j'ai vu les premières études horribles qui ont été faites. On a mis des chiens vivants dans le four à micro-ondes jusqu'à ce que l'on s'en suive pour étudier, et on a vu qu'il y avait des créations de points chauds avec des endroits de carbonisés. c'était un Je suppose, je suppose qu'ils étaient anesthésiés. J'espère. C'est déjà grave, bon bref les années 70, il n'y avait pas... Euh, voilà. Donc ça, c'est la première chose. Après, il y a d'autres études qui ont été faites. Si on montré des effets athermiques, qu'on a appelés spécifiques, ce sont ces effets qui sont contestés par les, euh, les CNIRT notamment, mais payés par les industriels, payés par ceux qui veulent aussi utiliser ces ondes euh, comme des armes. Hein, oui, mais... comme euh, Brooks Air Force, par exemple, il y a pas mal d'études mensongères là-dessus. On n'a pas les noms. mais, ouais, mais contre... quand... quand, quand... Moi, du coup, j'étudie l'effet des ondes de, de, de, de, de ces fréquence-là, soit sur les, les levures, sur cellules, alors j'ai regardé la littérature, et justement on traquait les effets non thermiques. parce que les cellules, les levures, c'est des cellules eucaryotes aussi Oui. Donc il y a de l'on calcium, Et on n'a rien pu montrer, et il dans la littérature, il y a... A quelle fréquence alors 2400, giga. gigas, c'est la fréquence des... Et qui est-ce qui a publié ça Ça n'a pas été publié, j'ai fait le travail, et dans l'équipe ça s'est mal passé, donc mais c'est vous qui avez fait le travail et donc on arrive. Vous vu. travaillez pour qui à ce moment-là C'était l'université de Clermont-Ferrand et d'Angers. Alors, à ils vont montrer un effet sur les tomates. C'est Angèle, c'était mon chef. Il a montré un effet sur les tomates. Il a montré des effets sur les tomates. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que c'est reproductible Ah, bah j'en sais rien. On a du mal. Donc, un truc important, c'est que quand un papier sort une fois et qu'on a un résultat, c'est un fort indice que quelque chose se passe. Si personne n'arrive à le reproduire, c'est sûr que c'était pas fiable. Et ben, ces études-là, quand on les compte. les a été reproduit Pas tellement en eh ben ouais, alors, comment on peut le savoir si C'est pas, pas reproductible. Alors, c'était essayé, on n'a pas reproduit les mêmes résultats. Ah, donc ça a été reproduit avec des résultats différents. Alors, quand on dit reproduit, c'est qu'on a réussi à reproduire. Vous n'avez pas, pas, pas reproduit. Ça a été répliqué, mais, ça, répliqué. mais on n'a pas produit les résultats. Une nuance. Ouais. On refait, mais on ne reproduit pas les mêmes résultats. Donc, c'est pas alors, seulement alors. qu'il passe des choses, c'est intéressant, mais c'est pas assez solide le, pour le dire quelque chose en effet. J'ai plus de contacts, Pierre Robineau. Donc lui, je suis carrément allé dans son laboratoire, oh. il nous a montré tout Quel ça. Labo euh, CNRS Bordeaux. Ok. Euh, je vous ai un peu l'unité qui a d'ailleurs été distribuée depuis. C'était la euh, physiologie, euh, cette signalisation cellulaire. Donc, oui, bah, voilà. calcium. Euh, ben non, justement, lui, ne travaillait pas sur les substances, il travaillait sur la migraine avec euh, bon, des modèles, ça. Lui, ce qu'il a montré, c'est les flux. Euh, de grosses molécules qu'on appelle, enfin qu'il avait rendu fluorescente de la, je sais pas quoi, séreuse de bœuf, là, je ne sais même plus c'est exactement. Ok. Enfin, il avait je vois. rendu fluorescente. La, avait... la SAB, la sérum aluminium bébé. Oui, c'est ça. Et il avait rendu. Flu... Ah, bah oui, c'est bien. <rire> il avait rendu fluorescente. Il avait vu qu'elle passait dans le parenchyme cérébral sous l'effet... D'accord, ça ah pour poreux. Lui, par contre, il avait bien mesuré la température. Il a dit que c'est un effet athermique. Très bien. Et il était intéressé, parce que en disant on a beaucoup de mal à casser la barrière hémato-encéphalique pour faire rentrer des médicaments dans le cerveau, on pourrait utiliser ça éventuellement dans un oui, protocole thérapeutique. Ça n'a ça pas eu de suite, malheureusement. Parce lui, il a été empêché de publier. Mais par contre, sa publication, elle est en ligne, sur le site. Revu, en aussi. D'accord. Ils l'ont revue, évidemment. Empêché de publier. Ah oui, il l'a a envoyé à. Comment s'appelle ce un truc, hein, le connu, euh... Nature Science Non, non, non, non, non, non, non anglais, un euh, truc anglais. Donc, c'est un Euh... Bon, bon, en tout donc, cas, il... c'est... C'est Bernard Véret qui l'a empêché de publier, mais vraiment. Hein, euh... C'est grave Ah oui, oui, c'est grave. Ce cas, il, faudrait, il faudrait que je puisse en, en, en tel, avec ce monsieur pour en parler, parce je que... Je pourrais vous donner son numéro. C'est ouais, ça m'intéresse. Un peu de son mail. Je le Le mail... Monsieur Rodino Pardon, Obino u b i vois un truc, typiquement là, l'effet des ondes du téléphone provoquerait Alzheimer. C'est date de 2011. On a une épidémie de téléphones portables dans le monde, ça date de 2006 en fait. Le livre auto date de juin 2006, mais le livre du papier est. Donc depuis de... 2006, à l'époque vous saviez que le téléphone... On se basé sur des études faites par euh, Salford, un Suédois, oui. qui a euh, exposé pendant deux heures des oh. jeunes rats. Euh, et qui a montré, donc après des coupes, qu'il les a sacrifiés, il a coupé leur cerveau en tranches, et il a montré des vacuoles, exactement les mêmes vacuoles. Donc ça, que ça date de des années 90. Années. Euh, les études, oui, ce sera Alors, début 2000. Début 2000 dit, si de... en effet les ondes de téléphone produisent ces effets-là, depuis 96, est il s'est passé 20, 20 ans, 60. on devrait voir des effets sanitaires. C'est ma question. Euh, les effets sanitaires, soit so, so, c'est so, des effets fifrelins et du coup il n'y a pas de conséquence auquel on ne va pas s'inquiéter. Soit c'est réel et il y a des effets sanitaires réels et là il faut qu'on s'inquiète. Moi je ne ai pas Alors, au courant comme quoi il y aurait une augmentation que, de ces maladies-là. C'est ça que je voudrais vous, ah, voilà. vous montrer. Hier. Donc ça c'est euh, la courbe des naissances. Courbe de naissance. Courbe de naissance la naissance de vivante. 2018. Donc là, la... vous voyez quand même. Euh... Pourquoi les gens naissent plus en 92, qu'est-ce qui se passe Attends. Attends. Ah, c est c est on regarde Michel. Ah oui d'accord oui. Ah oui. Une... Il faut il faut pas tron... il faut pas faire ça, mal. Il faut pas il faut jamais tronquer l'échelle parce que du coup. On... c'est pas moi, c'est une courbe de ligne ah, Bah ils ont tort. Ils ont largement peur. On ne doit pas faire ça comme ça. Non, mais ce qu'il dire, c'est... qui est important, c'est de voir ici, là, moi, c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qui se passe là, ici Où sont les barres d'erreur On ne peut pas, c'est les vrais chiffres. Regardez ici, les décès en comparaison. un phénomène inverse, un nombre de naissances qui diminue. un nombre de Il y a plus de décès dans le monde quand on est 7 milliards que quand on est 1 milliard. La population augmentant, le nombre de gens qui meurent est aussi plus grand. Ça, c'est logique. Là, est-ce que la, la baisse est assez grande Puisque là, on, on, on ne voit que en haut, il manque les 720 000 en, en bas. Est-ce que la différence, est-ce que c'est pas juste un effet de bord Là, regardez, on était... Euh, alors, je ne sais plus... Ce graphe-là... Même, même Jean-Michel Blanquer a dit il nous, manque 25 000, euh, le de oui. il nous manque 25 000 naissances par an en ce moment pour assurer le renouvellement. À quoi sont dus ces manques de naissances C'est seulement au mode de vie des gens qui se reproduisent moins. Je ne sais pas. Moi, je montre simplement ça. ça. Mais quand vous montrez ça, qu'est-ce que vous voulez dire eh ben, ce que je veux dire, c'est qu'il se passe quelque chose, on ne sait pas quoi, mais il se passe quelque chose. Alors, un, il ne se passe pas forcément quelque chose, parce que, parfaitement ah, normal, si la population augmente, le nombre de morts augmente, et là, on ne sait pas si c'est une différence qui, qui est conjoncturelle, si elle est significative, et en plus, l'échelle est totalement écrasée. Un graphe comme ça, il, est, il y a une intention, quand on fait un graphe comme ça, de montrer que ça change. Donc, le graphe n'est pas neutre, déjà. On ne fait jamais ça dans un article. Voyez, euh, ça, c'est l'INSEE, moi je, veux, je veux pas... Et par ben, l'INSEE, euh, ils ne sont pas e e ils irréprochables. En bas, on ne verrait rien, évidemment. Et bien bah justement, c'est en... bah, Si c'est écrasé, c'est comme rien. Donc il n'y a rien à voir, donc, il n'y a rien à expliquer. Alors écoutez-moi, écoutez s'il vous plaît. <rire> L'INSEE euh, donne l'explication, pour les décès et les naissances, je n'ai pas regardé, mais pour les décès, l'INSEE donne l'explication euh, que c'est l'arrivée des les baby boomers dans la zone ce sera la mortalité des papy boomers. Mmh. Les baby boomers, les papy boomers. Parce que Pierre Hopinot justement, il est un baby boomer, il est né en 1946 et il a aujourd'hui 73 ans. il est encore en vie, donc il... ça, ça, ça refait tout. Attendez, attendez. Non, il m'a il dit que je suis encore en vie quand je l'ai appelé dernière fois. Ah oui, <rire> c'est la preuve. content d'être encore en vie. Mon record. père il est encore plus vieux, il est né en 1943 il est encore en vie Voilà. Ouais. Alors. Ce qui se passe, c'est que l'espérance de vie des hommes actuellement est de 79 ans. Donc les baby-boomers, ça dure à peu près 10 ans, le baby-boom. Donc on a des gens qui ont entre 63 et 73 ans. Et Donc si c'était cette génération-là qui est effectivement plus nombreuse qui décédait, ça voudrait dire en tout cas que les baby-boomers ont une espérance de vie moindre que la génération qui les a juste précédés, Puisque cette génération qui les a précédés elle va jusqu'à 79 ans en moyenne. Les, les gens qui, qui, qui sont morts là, c'est des gens qui ont connu la guerre, ils sont morts avant. Ceux qui qui, qui, qui meurent là, c'est des gens qui, qui sont après la guerre, qui sont moins morts euh, euh, jeunes. Donc ils sont plus nombreux, arrivés plus vieux, ils meurent plus à l'âge où ils sont censés mourir. Oui mais l'âge où ils... ils sont censés mourir est supérieur à l'âge où ils meurent du coup. Si c'est eux qui expliquent ce pic, ils, ils sont censés mourir à partir de. Oui mais, mais ils sont moment. plus nombreux. Mais ils sont Donc ils meurent 79. Plus. Ans. Oui, mais ils sont plus nombreux. C'est une moyenne. Bon. Bon. Écoutez, moi ce qu'il faudrait là-dessus. Moi ce graphe-là, si vous si là vous basez là-dessus, euh, vous comprenez pas les chiffres en fait. Moi je suis en train de dire qu'il se passe quelque chose. Et Après, moi je vous dis que le, que le graphe ne montre pas qu'il se passe quelque chose. Ah bah si. Il pourrait se passer rien et qu'on et, et, et, et est ça. Là on voit la canicule de 2003. Hum ça. Ça c'est la canicule de 2003. D'accord. Il y a, coup, plus, y a et plus de gens qui sont morts cette année-là et moins l'année d'avant, l'année d'après, pardon. Parce que c'était déjà mort. Ah oui. Ça, c'est l'effet canicule de 2003. Très bien. Donc là, il y a une, une explication. Euh, on Mais a augmenté. En, entre ça et, et ça, qu'est-ce qui pourrait expliquer, à part la démographie, qui à mon avis explique tout, qu'est-ce qui pourrait être en cause dans ce différentiel depuis, depuis 15 ans moi, je ne sais pas. Simplement, ce que je dis, c'est qu'il faudrait euh, vraiment investiguer là-dessus et c est, c est pas avoir fait notamment l'âge des, des personnes décédées. On l'a. Ben, Les données existent. Ben alors Si vous le trouvez, vous me le donnez. Bah, L'INSEE, euh, calcule euh, l'espérance de vie en, en connaissant l'âge des gens qui sont hein. Moi, ça m'intéresserait d'avoir, pour chaque point, là euh, la répartition effectivement des, des âges. Parce qu'en fait, ce qui se passe par, euh, parallèlement, et ça je l'ai vu dans des documents du Haut Conseil de la Santé Publique, un truc qui a disparu depuis, mais à l'époque, quand j'avais regardé ça, j'avais regardé ça dans les années 2000, euh, 2000 euh, entre 2003-2004-2005, il y avait en France une surmentalité qui pas la surmentalité, c'est-à-dire euh, qu'on mourrait plus en France avant 65 ans que dans tous les autres pays européens. Alors je ne sais plus si c'est l'Europe des combien, mais bon, à l'exception du Portugal. C'était à ce moment là les chiffres étaient donnés. Okay. Par exemple, alors je ne me souviens plus exactement, mais je l'ai écrit dans le livre La Félicité en conclusion euh, on mourrait à moins de 65 ans autant de personnes que la population de la ville d'Orléans chaque année, et donc euh, c'était euh, atypique par rapport aux autres pays européens, et surtout, c'était entre guillemets nouveau, puisqu'en 1985, la situation était inverse. Y avait... mais, et ça, vous attribueriez par exemple aux ondes on on on on électromagnétiques euh, a, bon, ce qui se passe actuellement, c'est que les gens ils dorment beaucoup moins qu'avant, mmh. moins longtemps qu'avant. D'accord. Et euh, comme vous le savez certainement, quand euh, L'exposition aux écrans fait qu'on dort, qu dort moins bien. Ouais. Quand on dort, euh, le, le sommeil est induit naturellement par la mélatonine, qui elle est par contre détruite par les écrans. Je filme juste la... Ouais, la... <rire> détruite par les ondes électromagnétiques, donc euh, et ça, par la simple lumière également. Premièrement, la mélatonie a des effets anticancéreux. Prouvés in vitro, in vivo, et également par cliniques sur l'homme, puisqu'il euh, a été montré que les personnes atteintes de cancer avaient des taux de mélatonine moindres. Bah C'est une corrélation, madame, okay, d'accord. Bon. Euh, alors, In vitro, c'est euh, une étude très intéressante de Blasque, je ne sais plus son prénom, je crois que c'est voir. Euh, il a mis donc euh, des... Euh... C'est dommage, parce que là je n'ai pas le livre, j'ai vu cette études. c'est un livre... Euh, bah, si on se revoit, vous euh, partez pas tout de suite euh, bah faire demain, donc euh, là, là c'est un tour, mais je... Euh... Et demain, vous ne venez pas ici, parce non. que je pourrais l'apporter le bouquin non, et Non, je pars vous le matin. Montrer. Parce que lui, par exemple, il, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis des cellules de cancer du sein de femme, MCF-7, dans un sérum physiologique, donc c'est de l'eau et du sel, euh, avec, euh, et en fin, fait, il a le taux de mélatonine. Donc, il a mis, premièrement, un taux de mélatonine, un taux physiologique de mélatonine, au bout de quatre jours, il voit les cellules cancéreuses qui régressent. D'accord. Après, il rince. Et ils testent différents taux et ils s'aperçoivent qu'on y en avait trop, c'est comme pour y en avait pas assez, comme dose... on n'y avait pas du tout, ça n'a plus aucun effet. Donc la mélatonine est fait à dose physiologique. Et ces doses physiologiques, on les obtient comment Eh ben en ayant une quantité Un de sommeil correcte. Ouais. Suffisant, mais sommeil pas n'importe quel sommeil, puisque la quantité de mélatonine descend automatiquement euh, par anticipation avant le lever du sévente. Euh, donc il faut dormir en bonne heure. Voilà, ils allez dormir tôt enfin, principalement. Je me barre, moi, je dors tard. Mais moi, mais jour jour je, matin, ça, je vous l'accorde. Moi, ce qui m'intéresse, c'est là. Depuis, depuis 90. Attendez. Vous parlez que de... moi, des. Non, mais Lui, non, parce que. Parce que j'arrive jamais à avoir des réponses. Vous sur plein de trucs. Et, et... et... Attendez. Non, mais ça s'appelle du milieu argumentatif et ça m'intéresse moyennement. Non, et la réponse, elle est complexe parce que le problème est complexe. La réponse. c'est un tableau complexe. On est d'accord pour dire que depuis 20 ans, il n'y a pas d'augmentation d'Alzheimer. Liés au téléphone. Je je L'augmentation d'Alzheimer est liée au fait que les gens vivent plus vieux, ce qui est une bonne nouvelle. Écoutez-moi, je, je, je vais répondre à votre question, mais après avoir terminé sur cette histoire de cancer. Après, il faut connaître. L'une des pathologies qui tue le plus, notamment avant 55 ans, c'est le cancer. D'accord. On peut donc établir un lien, euh, supposé, évidemment, entre oui. la baisse de la réatomie par le nombre de sommeil et. Euh, alors, il y a une autre raison pour laquelle la réatomie la baisse. Euh, le passage à l'heure d'été, c'est-à-dire qu'on fait une heure de mélatonine chaque jour, depuis la que de la euh, bah, fin euh, ouais. parce qu'en fait, à la même heure, une heure plus tard, enfin plus tard, ouais, ils on et met On met quelques jours pour se remettre. donc voilà. chaque jour, la quantité de mélatonine... Est non, carrément. parce que les gens, les gens finissent par se coucher à la même heure qu'avant, ah, donc... Bah, le décalage... Est... Vous vous couchez à, à, à l'heure de votre montre, euh, si vous couchez à 10h, et ben à 10h, en fait il est 11h. Vous, vous couchez tous les jours à 10h, oui, si mais... vous couchez toujours à 10h, 10, heures, euh, 10 heures, heures. Mais quand vous, quand vous, vous êtes chez vous et, et vous fermez vos volets, vous êtes dans le noir, euh, à, un moment, à un moment donné, vous, vous retrouvez un cycle circadien. Oui, mais la mélatonine, elle commence à diminuer automatiquement. De toute façon, avant de lever le fond à la même heure... Elle se recale sur les cycles. Quand on met les gens dans des cavernes, ils ont un cycle de 23 heures. Quand ils sont dehors, il y a, il y a, il y a, on n'est pas isolé. On est en. Et bien justement. On arrête la. Ah, justement. La sur la rétine rétine. Donc... Les gens qui tombent juste... à, la, à la bonne étoile à l'heure d'hiver, il n'y en a pas beaucoup. Nouvelle, nouvelle, mais ça... Non, mais par contre, on se verra que si euh, vous, vous une heure plus tard, à partir du moment où la mélatonine va commencer à baisser à la même heure, parce que ça, c'est un problème physiologique, vous perdez une heure de mélatonine. Chaque jour. Donc à la fin de l'été, vous en avez perdu, je ne sais plus, j'avais calculé, c'était l'équivalent de 11 nuits blanches. Pour... Ouais, mais bon, à mon avis, c'est un calcul qui, qui n'a pas de sens, ah, mais, mais je ne vais pas vous dire pourquoi. Parce que là, j'ai. Ah, mais... J'ai vu trop d'erreurs avant pour vous croire là-dessus. Mais admettons. Non, mais alors, bah, vous pouvez, vous pouvez, vous choisir, vous pouvez vous en faire les calculs vous-même. Ce n'est pas quelque... un problème de calcul, c'est un problème de est-ce que ça a du sens de comparer des, des heures cumulées de sommeil en moins Est-ce que ça a du sens Non. Ce qui est. Si la caution, c'est quand je dis c'est l'équivalent de 11 nuits blanches. C'est ça. D'accord. Voilà. Mais bon, c'est quand même c'est pour dire voilà le nombre d'heures. Ça a sûrement un impact dans la semaine où on change, ça je vous l'accorde absolument. Un, Et le reste. Tout bah, enfin, enfin, ouais, pourquoi euh, je dis ça Parce bah. qu'en fait.. Jusqu'à. Ça a commencé en 1975, je crois, cette histoire de heure d'été. Et puis, dix ans après, on a vu commencer à se réveiller les cancers. Ah bon et, oui. et donc, comme on estime que dix ans, c'est à peu près la période jusqu'à laquelle arrive un cancer, je m'interroge. Donc, le changement d'heure serait un facteur aggravant euh, dans la pré, pré, pré, pré, pré, pré, pré, pré des cancers. Et, et là, là, ça, mais pas seulement. Et je l'apprends ici. Parce qu'il ne, pas, ne se passe pas que euh, le problème au euh, fait que la mélatonine est dans le Quand on dort moins, ce qui se passe, c'est qu'il y a tous les processus de réparation cellulaire. Le système immunitaire est se se moins efficace. Là, mais mais est-ce que, est que pendant toute la séquence où on est en heure d'été, est-ce que les gens dorment moins bien vraiment à cause de ce décalage-là Ce n'est pas qu'ils dorment moins bien, c'est qu'ils ont moins de mélatonine dans leur sommeil. Parce qu'ils se couchent une heure plus tard. Des... Est-ce qu a... est qu'il y a des données qui montrent que dans les pays où on passe à l'heure d'été, les gens ont moins de mélatonine que dans les autres pays. Ça, ça pourrait être un élément qui dirait « Ok, est-ce qu'on a ça ?» Alors je pense pas. Eh ben alors faites-le, trouvez-le, fouillez, le, trouvez -le euh, euh, demandez-le parce ça que, que pouvoir... ça, ça pourrait être... ça. c'est vrai que du coup, il devrait y avoir des... Est-ce que tous les pays sont passés euh, à l'heure d'été, à l'heure d'hiver, à ce ch changement-là en même temps Parce que si ce n'est pas le cas, ça veut dire que suivant les pays, on devrait observer des différences tout... au niveau des horaires. Oui, causes. mais en France, on a deux heures d'écart puisqu'on avait déjà une heure d'avance. Mmh. On a non. gardé depuis l'heure allemande pour filmer cette histoire. Non, mais c'est vrai qu'on est décalé. Alors on est décalé parce qu'en en fait, euh, quand la France est décalé, allemande, elle est déjà passée à l'heure allemande. Donc, euh, alors, par contre, vous voyez ce qu'on voit, qu il y a beaucoup de cancers en Bretagne, et en Bretagne, ils subissent encore plus ce décalage, plus à l'Ouest. D'accord. Mais euh, donc, voilà. ça, donc ça, vous le savez, qu'il y a plus de cancers en Bretagne à cause du, du, du sommeil Non, ben, ça fait du sommeil. Quand je, je... Que quelqu'un quelqu qui vous écoute et, et, et, et, et qui a, qu a pas la prudence que moi j'ai, va dire, elle vient de nous dire qu'à cause de la mélatonine, de... on a le cancer. Ah oui, ça je le dis. Ça vous, bon, voyez, alors, ça que vous... Que Je l'ai dit. Pas vous... à, de... bon. à cause de la maladie, bon. mais à cause de la Comment vous, de la... vous le savez À cause de déficit en mélatonie. Comment vous le savez Parce que l'intégralité la... de la preuve scientifique existe. Notamment... Comment ça veut dire que moi je ne le sais pas Et que cancers... personne ne le sait et que personne ne dit écoutez, vu qu'elle est cancer, on va arrêter ce décalage de, de, de l'heure d'été. Parce que quand il y a un débat sur l'heure d'hiver et l'heure d'été, jamais personne ne vient dire qu'il y a un problème avec la maladie, Je ne l'ai jamais entendu. Oui, c'est vrai. Mais Bizarre. vous voyez, euh... J'ai envoyé mes publications à... Donc ça n'a pas dû convaincre les gens qui... Je ne sais pas si les ont écoutés, je ne sais pas si... J'ai envoyé... Parce que sincèrement, si c'est vrai, on est tous concernés. À Christophe Wade, le directeur du CIRC, sûr en a dit plus cherché Le directeur du CIRC, pour lui faire une observation par rapport... Le cirque, en général, il ne se faut pas prier pour dire qu'un truc est concerné. Il m'a dit qu'il était content de la façon de fonctionner. Je fait une critique sur un des chercheurs qui était dans le d'études sur justement les champs euh, euh, de radiofréquences, euh, donc c'était en 2016, en disant qu'il y avait des liens d'intérêt et qu'il n'avait pas déclaré les mêmes d'accord okay. et, et il m'a dit on a des, des bonnes Est-ce qu'il y aurait des liens d'intérêt Est-ce qu'on peut soupçonner qu'il y ait des gens qui soient, soient corrompus pour nous forcer à passer à l'heure d'hiver oui. Autant il y a des trucs que je peux comprendre. Passer à l'heure d'hiver ou passer l'heure d'été Je sais pas, j'ai du mal avec les, les, les deux concepts. C'est lequel qui pose problème l'été l'heure d'été bah, non, le, le décalage négatif, on était Oui, bien sûr. Donc, qui aurait intérêt L'intérêt que le boulevard a. La raison pour laquelle il est passé à leur... Et C'était pour euh, éviter la pollution du soir, parce que les voitures étaient. Euh... C'était pas... surtout ce que des les des gens, des gens des allument, des les des allument leur lumière le matin ou pas. En fait. C'est tout comme ça. Euh... Et, et, et l'économie revient à la consommation d'une ville comme Orléans. C'est marrant, on revient à cette ouais. échelle-là. en fait, c'est Orléans qui un est un peu J'ai fait ma thèse là-bas. Comme par hasard. C'est fou, hein Mais. J'ai bien compris ce que vous voulez dire, et si c'est vrai, c'est grave, important, et je, je vois pas de, de gens qui, qui pourtant devraient être convaincus, et, ils le sont pas. Mais je reviens à ça, depuis 20 ans quand même, euh, les jeunes et les portables alzheimer à 35 ans, les jeunes de l'époque ils ont plus que de 35 ans alors, maintenant là où, ça où sont les maladies ah bon bah il est temps alors et c'est là où on a des observations euh, faites par, alors je vous invite à aller voir parce que j'ai trouvé ça donc ça fait récemment, après même avoir écrit le livre Jette des enfants à décrocher les écrans parce qu'en fait ils publiaient des, des tribunes dans le monde mais il euh, n'y avait pas les auteurs donc, euh, qui étaient visibles donc j'ai pas pu les contacter, surtout quand j'ai vraiment donc allez voir les avis et allez des professionnels de la santé de l'enfant. Ce n'est pas Alzheimer qu'on voit chez les enfants d'aujourd'hui, mais ça y ressemble, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à... Bon, je vous donne un exemple euh, qu'elle donne, euh, c'est le docteur Annise Ducanda. Dans Moi le... je m'intéresse... Ah Ducanda, ok. Je m'intéresse aux enfants d'il y a 20 ans. Attendez, mais laissez-moi vous expliquer. Vous me dites... Qui maintenant ont plus que 35 ans. Je vais y arriver, D'accord. Excusez-moi de prendre un peu des... Ah oui, mais ça prend beaucoup solutions. de temps... Euh... Euh, les enfants d'aujourd'hui qui sont exposés aux tablettes n'arrivent plus à apprendre à parler. Euh, elle explique, par exemple, comprendre les questions simples. Comme Est-ce euh, lui... que Madame Ducanda fait autorité et a publié Attends, des, des, des, est -ce des travaux Parce qu'elle écrit des bouquins, elle fait des conférences. Ah, Madame Ducanda, je ne l'ai pas vu convaincre vous convainc vous beaucoup de vous plaît. monde. Bah déjà, elle a convaincu au moins 3000 professionnels qui font le même métier qu'elle de signer une charte qu'elle a proposée avec un son collectif. Donc, c'est déjà euh, ouais. les gens qui sont sur le terrain, contactent les enfants, ils voient tous la même chose, c'est-à-dire entre 2 et 4 enfants par classe qui, euh, à, à, qui, qui relèvent de la MDPH, qu qui ont besoin d'une AVS. C'est-à-dire qu'ils sont handicapés, ouais, hein, on est d'accord Et donc l'explication euh, qu'elle donne, enfin pas l'explication, mais l'illustration qu'elle donne, ça que ça permet de bien comprendre, c'est un enfant de 4 ans à qui elle demande, elle montre un, une, un dessin de petit garçon avec les pieds nus, avec une paire de chaussures à côté. Elle demande à l'enfant de lui dire à qui sont les chaussures. Et l'enfant de 4 ans répond bleu. Pourquoi Parce qu'il a appris la couleur. les couleurs de sa tablette, mais il n'a pas eu assez d'interaction avec ses parents pour comprendre les questions qu'on lui pose. J'ai vu hier le livre TV, TV Lobotomie, qui est très très, très très bien. En effet, la télé ou les tablettes ne remplacent pas une interaction avec les adultes. -à je suis totalement d'accord. Quel est le rapport avec les ondes Il y a TV, alors, le rapport, il ne se oui. dit pas un mot sur les ondes. Hein. Il dit c'est dangereux de, les, de ne pas interagir avec les enfants. Il a totalement raison, je le rejoins. Il dit même pas ça. Il dit, il dit, il dit, il il a, dit ça rend compte et les on perd du vocabulaire. Les oui, j'ai lu. Chaque fois, il a vu des effets. Est-ce qu'il parle des ondes Pas du tout. On est d'accord. D'ailleurs, quand je l'ai fait, il m'a dit les ondes, ce n'est pas mon sujet. Voilà, il a bien voilà. raison. Mais c'est le mien, excusez-moi. Oui, mais, euh, mais alors, lui, il est convaincant. Quand les écrans deviennent neurotoxiques, Donc, c'est Sabine Dufault qui fait partie aussi Je pas du ça. collectif okay. euh, d'Alice du, du Canada, hein, avec euh, des médecins, donc elle est des psychologues cliniciennes, et donc elles ont fait les mêmes observations. Et donc ces observations, c'est qu'il y a entre 2 et 4 enfants par classe qui sont complètement euh, incapables d'intégrer l'école puisqu'ils ne peuvent pas comprendre et exécuter une consigne simple telle que mets ton manteau, enlève tes chaussures, et donc ils ne peuvent pas suivre une classe. À quoi on impute ça alors, justement, euh, eux, ils ont fait l'expérience à force. En psychologie, vous recevez les parents. Et donc, ce qu'elles font, c'est qu'elles demandent aux parents racontez-moi la journée. Ouais. Et donc, elles se font aperçues que beaucoup de ces enfants-là étaient euh, sur l'écran du D'accord. Alors, je vous fais une parenthèse quand donc, même. Attendez, Vraiment, moi, je veux. Je suis d'accord avec vous les écrans sont dangereux. Attends, les excusez ondes Excusez-moi. Vous nous parlez des ondes et là, vous mélangez les deux, les, les deux registres c'est pas possible. Pourquoi je suis d'accord avec vous, les téléphones émettent des ondes. Ok, je suis d'accord avec vous, les tablettes sont dangereuses pour les enfants parce que les enfants doivent interagir, d'accord. Les ondes sur les enfants. J'y arrive s'il vous plaît. Allons-y. par l'effet sur la cellulite, justement. Hein Donc, euh, ce qu'ils qu ont fait, ces psychologues, ces médecins, c'est de conseiller aux parents, et de remplacer les écrans par les interactions, parce que vous, vous pouvez vous dire quand vous étiez petit et moi aussi, on n'avait pas des grands privés. C'est vrai. -ce J'ai passé beaucoup de temps dans la télé, hum. Qu'est-ce qu'ils qu voient Ça explique peut-être beaucoup de choses. Euh, ouais. bah, je suis un peu con. Et hein, ça euh, ça. veut devenir geek, surtout. Ça se voit <rire> bon. Et donc, euh, quand les enfants. Euh, arrête de nous mettre sur écran, qu'est-ce qui se passe Eh bien leur développement reprend de façon parfois spectaculaire. Oui. Et en tout cas c'est rapide, d'autant plus rapide qu'ils sont jeunes. Donc eux ils ont fait le lien de que vous avez fait euh, par l'expérimentation de terrain en fait. D'accord. Et le lien de que vous avez fait, c'est le lien, c'est l'interaction avec la maman ou le papa, le fait que quand je dis un mot. C'est rien à voir avec les ondes. Voilà, donc eux non plus, ils ne sont pas sur les ondes, parce qu'eux aussi, ils y connaissent ondes. Voilà. Et du coup, ils, ils convainquent tout le monde, parce que leurs études sont solides. Alors, vous et... disiez qu'elles ne convainquaient pas grand monde. Déjà, vous avez avancé sont... dans votre... Euh... Non, non, mais après, après, ils ne convainquent personne la... avec les ondes. Oui. Ils convainquent non, tout mais mais le monde avec dit, les interactions. Vous avez dit qu'ils convainquaient tout le monde, alors que vous avez dit que Mme euh, Duconda n'avait pas convaincu. Quand, les à, quand Mme Duconda parle des ondes, elle ne personne. On parle elle des interactions, ne parle pas pratiquement pas des gens. Elle bah, l'air peut-être que du coup, il ne faudrait peut-être pas parler d'elle. Parlez-moi tout de ce qui parle des ondes. Non, mais écoutez, tu sais pas, ce qui est intéressant, c'est que par des voix différentes, nous arrivons aux mêmes conclusions. Pas sur les ondes. Alors, non, les conclusions, c'est que les écrans sont les Comment est-ce que euh, les ondes rendent les enfants idiots En fait, c'est ça, je le... suis un peu méchante en disant ça. En disant ça, mettons. Euh, mais euh, les, les, les, les enfants, on observe qu'il y a une baisse du niveau scolaire. D'accord C'est pas nouveau. Ça fait quand même assez, au moins une vingtaine d'années, pour nous faire ce test au niveau scolaire. Personne. Alors, serai... c'est discutable, parce que qu'est-ce qu'on mesure Quelles compétences on mesure Les enfants d'aujourd'hui ont des compétences différentes des bon, enfants de enfant 40 obligés ans. De changer les programmes. Et ça, oui. j'ai fait un article là-dessus, que je vous enverrai oui. en fait, Est-ce pouvez... que c'est grave c'est très grave parce ah bon. que vous avez des enfants qui euh, arrivent euh, faire son orthographe, Est-ce que l'orthographe est importante Eh ben, si vous voulez écrire un truc sans orthographe, à quoi Ça sert à Elle intelligible et compris par tout le monde. Oui, mais ça sert aussi de marqueur social. Ça sert surtout pour être clair et compris. Non, l'orthographe française. Tout le monde a L'orthographe française organise à dessein une complexité. Une découverte entre le son qu'on produit et la, et, la, et la graphie, et c'était volontaire, c'était pour, pour distinguer les imbéciles et les femmes, les hommes savants à l'époque. Donc euh, l'orthographe, c'est pas un argument. Et il se trouve que depuis 100 ans, on avait tellement augmenté le niveau de la population générale, grâce à l'école, que tout le monde était capable de lire les journaux, etc. Et de comprendre et de réfléchir. En fait, c'est ça le langage. Je ne suis pas sûr que les enfants d'avant réfléchissent. Bon, admettons. Eh ben, vous parlez souvent avec des jeunes, moi je parle beaucoup avec des jeunes parce que je prends. Je déplace pas mal par les Et donc c'est les coups Je ne dis pas que c'est des coups, mais euh, non, non je n'ai pas dit ça. Mais quand, quand vous arrivez à hein, en trouver un qui a est quelque chose d'intéressant à dire, c'est quand même rare. Si c'est vrai, ce vrai pour les adultes, regardez hein, autour de vous. Pas là, mais partout. Hein. Moi qui dis des trucs intéressants, on en cherche. Hein. Alors, en tout cas, parlons du niveau scolaire, parce que pas, pas la, je ne suis pas d'accord pour que dire que le niveau scolaire est, est, un, est un élément euh, pertinent pour mesurer l'effet des ondes. Je suis désolée. Il y a trop de facteurs autour euh, sociaux, historiques, pour euh, qui, qui pourraient avoir un impact. Je veux un lien de causalité ou, ou moins une corrélation importante entre l'exposition aux ondes qu'on aurait euh, isolé sur un paramètre de la santé ou de des Alors Pour moi, euh, mon hypothèse, parce évidemment il euh, n'y a pas d'études spécifiques dessus, <rire> que j'ai en tout cas, j'ai pas cherché et j'en ai pas trouvé, mmh. et je ne sais pas si on a, ça passe par l'acétylcoline. L'acétylcoline, pour, qu pour qu que ce neurotransmetteur, donc qu y le neurotransmetteur de l'attention, de la vigilance, du potentiel oui. d'action, du par exemple de la mémorisation, euh, elle est sécrétée, il est sécrété, c'est un neurodance. C'est un neurodance qu'on connaît très bien parce qu'il a été inventé en, enfin, découvert en 1907. On, on connaît tous les récepteurs cholinergiques. y a énormément d'expériences sure. dessus et euh, on a pu voir que donc, euh, donc les neurones qui sont les cellules donc, du cerveau, il y en a un qui va sécréter l'acétylcholine pour qu'il soit libéré. C'est l'antéine la D'accord. Et pour qu'il soit libéré, il faut que les deux calcium entrent. Enfin, qui soit libéré dans l'espace entre les neurones pour aller dans un autre neurone. C'est des synapses et... Voilà. et le calcium est important. Euh... Voilà. ça donc, on, les ondes calcium le, la cellule colline qui a été produite par un neurone soit libérée dans la synapse. D'accord. Et donc, sous l'effet des ondes, vous avez. Un... Comment dirais-je Sous l'effet des, des ondes, ondes, à, quelle ondes fréquence, de euh, à quelle fréquence, avec quelle puissance, et mesurée dans quel système Je ne suis pas d'accord pour dire qu'on a montré que le téléphone. Ou la tablette diminuait les flux dans la tête des gens. Aucune preuve. Alors, euh, en tout cas, ce qui a été montré par euh, Rossadez, c'est que ça a un impact. Et en fait, c'est toujours le même. C'est la sortie des ions calcium, la chaleur qui est de la rouge, la part rouge. On aussi la sortie des ions calcium, etc. Donc toutes les ondes ont le même effet. Donc on ne peut pas dire que euh, d'être exposé aux ondes n'aura pas cet effet. Puisque toutes les ondes ont le même effet. Je ne suis pas d'accord. Et Dans l'état naturel de la Parce qu'il il y a des longueurs d'ondes. Dans l'état naturel de les la quand, planète, Quand les quand les rayons gamma. Euh, tape une cellule, ça n'a pas le même effet que quand c'est une un euh, lumière rouge. Je pas des rayons gamma, c'est rayon pareil, tous n'interagissent pas. La lumière qui me fait bronzer ou qui me fait prendre un coup de soleil... Elle fait sortir les ions calcium. ...n'interagit pas comme les infrarouges qui vont juste me chauffer. Elle fait sortir les ions calcium aussi. Ben ça dépend des doses. Mm -hmm. Ça dépend des bonnes énergies. À ma connaissance, il euh, n'y a pas de l'onde qui fait rentrer les ions calcium. Il n'y a pas ah, qui de fréquence qui fait rentrer les ions calcium. mais des fois, elles font rien. D'accord, ok. Enfin, vu qu'on est dans un bain où il y a tellement de fréquences différentes, hein, euh, amorti par l'air beaucoup quand même. C'est pas amorti par l'air, la mesure où c'est des pulsées. Donc euh, un téléphone portable, comme j'ai dit hier, peut communiquer avec une antenne qui est loin de 20 km s'il n'y a pas d'obstacle. <rire> Qui serait supérieur à la longueur de son qui bloquerait cette onde. Euh, il n'y a pas, euh, évidemment. Dans les Mais donc, fréquences... comment ça se fait, si c'est vrai, et que, que, que ça, les impacts depuis 1996 Ça fait 23 ans qu'on le. Au moins qu'on qu qu le sait. Où sont les deux Où sont les données un sanitaires et Une chose que je regrette, c'est qu'on ait arrêté le service militaire parce que au moment du service militaire, il y avait trois bah, jours de tests, la, le SMU. de tests psychotechniques. Il y avait trois jours de tests psychotechniques. Ouais. Et j'ai vu, je vous assure, j'ai vu, euh, j'ai eu accès à un moment donné, malheureusement, je ne peux pas le garder, et et... au résultat de ces tests. C'était une précision et c'était vraiment très très bien. Et donc, si on avait continué ça, là, on aurait eu vraiment cette étude longitudinale qui nous manque. Donc, en fait, vous vous, vous basez sur des données que vous n'avez pas. Mais je me base sur le, les observations que font les professeurs. Hein, euh, quand un professeur vous dit que les élèves sont devenus inintéressants, il y en a un ou deux par classe qui est intéressant. Alors, il y a quelqu'un qui disait les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus qu'un respect, ça fait apprendre apprendre, ils sont trop des nuls. Socrate, Socrate 2500 ans. Avant aujourd'hui. De, de tout temps, en fait, les, les, les, les gens non, pensaient que les Non, moi je vous que parle générations... d'un professeur qui est déçu par les élèves. Oui. Oui. So Socrate aussi, il était déçu par les élèves. Socrate, c'était quand même quelqu'un de bien. De... Il était peut-être aussi dans une phase descendante de sa, de sa civilisation. Imaginez, alors, le qu'il devait avoir à l'époque. L'explication la plus probable, c'est que, que les profs, en, en vieillissant, leur caractère change et leur relation aux, aux élèves change. Les élèves ont, beau, ont, ont des codes différents des, des, des siens et du coup, se sent vieux et du coup, il est moins content. C'est beaucoup plus probable que ce soit ça qui explique pourquoi les gens ont des jugements. Et quand on regarde les Flynn que vous connaissez, FLY2N, le QI moyen des gens augmente de 4 points de QI pour tous les 20 ans. Là, il est en phase de stagnation, voire de baisse, auquel cas, vous avez raison. Mais en tout cas, on ne peut pas dire que ça fait des générations que ça, baisse, ça augmente. Pas vite, mais ça augmente un petit peu. Donc, la lecture, etc., ça se se mieux maintenant qu'avant, en gros. Et ce qui m'intéresse, c'est entre là, est-ce qu'en plus vous le vendez encore Donc si vous y croyez encore, un truc qui date de euh, 2011 et 96, autre... où sont les effets qu'on devrait voir y a, y a un Ça, un autre... ça prédit des effets. Est-ce qu'on les voit Il y a un autre critère euh, de quantité d'acétylcholine pour aller encore Mais vous me parler de ça, moi je veux des... Moi je comme que c'est C'est très théorique, ça pourrait être vrai, mais c'est comme non, le principe de la dendor de Fontenelle. Avant de vouloir expliquer un phénomène, on doit voir s'il si existe. Est-ce que le Père Noël glisse plus vite avec du beurre dans la ou pas Je un autre exemple. Vous ne m'écoutez pas. Je voudrais vous prendre cette décision. Vous êtes très ferme, madame. Vous savez, la l'acetylcholine, euh, c'est quelque chose de très important, puisque dans la maladie d'Alzheimer, on constate post-mortem, parce qu'on ne peut pas, en tout cas, la dernière fois que j'ai regardé des études, on ne savait pas doser l'acetylcholine dans un bon vivant. Euh, post-mortem, on constate un déficit de l'acetylcholine chez les personnes qui ont la maladie d'Alzheimer. Ils ont beaucoup de déficits. Ils sont décédés là Il y a beaucoup de trucs qui ne marchent plus, donc forcément, il y a des impacts. Bon, voilà, mais je suis d'accord. Toi, si vous alors. allez dans les, avec des personnes qui sont dans, ce, dans cette maladie-là, vous voyez un autre euh, cas. Elles ont des mouvements lents. L'acétylcholine, c'est aussi le, la, le, le neurotransmetteur du mouvement. Donc il y a un lien, en fait, vous entre la lenteur de l'esprit et la lenteur des mouvements. Et si vous regardez euh, les jeunes aujourd'hui, leur manière de se déplacer, ils se déplacent lentement. Ah oui. Et il n'y a aucun euh, record du monde qui, qui, qui, qui, qui, qui de course à pied ou de vélo qui est battu maintenant. Voilà. Donc, on n'en a plus d'ailleurs. Vous monde. avez des sportifs qui, sont à, qui ont un niveau oui. d'exposition. Et eux, ils ne sont pas exposés aux ondes. Mais... En général, enfin, je vous prends un exemple, euh, je connais une jeune fille qui est effectivement très peu... enfin, elle est moins exposée que les autres, et qui réussit. Euh... Donc vous et donnez une, une anecdote, histoire, oui. que, une je anecdote. peux en trouver mille autres. Je hein. peux vous donner une autre anecdote, Mais euh, je mon neveu, quand il était euh, euh... en 5 il y avait quatre classes de 5ème dans son collège, et tous les premiers de la classe, ils n'avaient pas de portable, c'est une anecdote. D'accord, voilà. alors intéressant, pas de portable, de quel milieu sont-ils non non, c'est pas vrai, il y a toujours des différences. Qu'est-ce que leurs parents leur font faire à la, à, à la maison Est-ce qu'ils ont une activité bon, sportive, bon. euh, hors de l'école En général, c'est corrélé. Les, les, les parents qui suppriment les, les, les, les téléphones, pour X raisons, souvent, ils font deux choses à côté. Et c'est ce qui est à côté qui est. Ça s'appelle que... le contexte. C'est là qu'il faut que vous voyez la, la vidéo de Madame ah ouais. Mucanda parce qu'elle explique qu'elle voit maintenant des et enfants qui, qui n'arrivent pas à apprendre, tous les milieux. Oui. Madame Mucanda ne publie pas de revue où on, a, on démontre ce qu'elle observe et on montrerait à quoi ça pourrait être dû. Mais d'abord, il faudrait montrer qu'on que, que, qu a une différence. Dans votre combat contre les tablettes, ce sera un combat qui serait. Euh, moi, je, je pourrais même le partager si vous vous arrêtiez à des choses qui sont clairement établies. C'est-à-dire que les tablettes, voilà, si bon les ça. tablettes remplacent une interaction, alors elles sont dangereuses. Et là, je vous suis d'accord avec vous. Mais si vous dites qu'elles sont dangereuses à cause potentiellement de l'acétique de qui serait impactée par les ondes, là, je ne vous suis pas parce que, que peut-être c'est faux et si c'est vrai, ça doit se prouver. Vous voilà. voyez voilà. la nuance que, que j'ai Donc moi je vous remercie euh, de votre objection puisque c'est exactement là où j'en suis actuellement euh, puisque là je vous ai énoncé un fait maintenant je vais aller chercher les études pour euh, l'établir euh, dans la mesure où... Euh, mais c'est vrai que j'ai pas énormément de temps pour faire justement ces investigations, malheureusement sinon c'est pas déjà fait. Euh, non, voilà. Donc, et euh, vous comprenez si que, que moi vrai. je suis pas là pour, pour, pour vous dire que vous êtes nul et, et, et que c'est pas vrai et que c'est faux. Mais si c'est vrai, c'est tellement important qu'il faut, il faut des, des travaux solides. Et les chercheurs sont des gens qui sont exposés aux ondes-ci sont exposés aux ondes, il n'y a personne qui a intérêt à cacher un danger qui existerait. Il y en a quelques-uns, mais en gros, il y a trop de chercheurs pour, pour que ça puisse être caché, en fait. Mais Pardon vous savez, sur les ondes, beaucoup de gens en fait disent « oui, je sais ». Mais ben, combien ont vu euh, les émissions réelles Qu'est-ce que ça montre ça montre qu'il se passe quelque chose qu'on ne voit pas. C'est vrai, mais... À partir mais... de ce moment-là, on peut imaginer, on est exposé nuit et jour, et oui. le phénomène, on, de, on a parlé de la sortie du calcium mais il faut avoir le temps d'épanagement sur la planète, toute sortie du jonc suivie par une entrée du Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Là, je vois que déjà... mais, parce là, que, parce que, Attends, que vous, vous revenez toujours à ça, et pas ça n'est pas prouvé. Fini. Je n'ai pas fini. Non, non. tout est prouvé. Ça n'est pas, pas prouvé dans l'organisme, parce que la plupart des autres, font la preuve. Quand, quand le soleil me, me fait bronzer, il ne fait pas... Bronzer. Il a ma langue, hein. il ne traverse pas, il s'arrête sur l'épiderme. Parce que la longueur d'onde est telle bah est pareil que pour les autres. la peau l'arrête. Bah oui. Alors que les autres ondes, la peau ne l'arrête pas les Ne pas, et elle donc nous transperce, nous traverse, nous Et si elle droite, nous traverse, c'est parce qu'elle n'interagissent pas, donc il n'y a pas d'effet. Laissez-moi vous dire que dans l'état actuel de la planète, nous avons euh, une alternance jour-nuit, une alternance chaud-froid parce que même la température corporelle descend légèrement la nuit. Donc, normalement, de, de nuit, les eaux calcium rentrent dans le système, puisqu'on est en l'absence d'ondes électromagnétiques. Alors moi donc, je veux la publication qui, qui, qui me montre que le calcium rentre la nuit. Parce qu'à à ma connaissance, ça n'a aucun sens, ah, ben, Pierre, parce alors. que les cycles de rentrée dans les neurones, on a besoin que ça rentre à... donc on a, des, on a des transporteurs actifs tout, tout, toutes, les, toutes les secondes, Il faut rentrer le calcium pour que les neurones puissent se remettre de Mais Ça n'a pas de sens. Non, ce qui fait rentrer les eaux calcium dans la journée, c'est l'absorption de sodium et de glucose. Donc, la nicotine aussi fait, provoque l'entrée des calcium. Euh, l'éthanol la, de l'alcool euh, bloque. J'espère que vous allez repartir avec ça, vous ne vous le donnez pas malheureusement. Vous ben, si vous ne le donnez pas, je vous l'achète pas. D'accord, c'est comme vous voulez. Euh, mais bon, il faut bien que je vive, je suis comme vous. Hein. Donc, euh, et donc, euh, toute sortie d'eau calcium doit être compensée et euh, au moment de la mort, tous les occasions calcium sortent des cellules. Voilà. Donc c'est pour ça que quand on est exposé à des ondes qui provoquent la sortie permanente d'eau calcium, on Qu'est-ce que, que c'est censé vouloir. D'accord. <rire> alors c'est ça d'ailleurs. Dès voilà. que les calcium sortent, euh, on s'approche de la mort. Donc il, il faut arrêter les neurotransmetteurs. Il faut dès faut que vous transmettez un signal nerveux, avec... les calcium rentrent. Il faut rentrent. avoir un cycle voilà. qui permet. La... Donnez-moi la référence qui me dit que la nuit, les ions calcium rentrent dans les cellules. Oui. La. la par exemple, euh, oui, la... Alors, si je vous le dis, c'est que je l'ai lu. Alors, je sais plus laquelle c'est, par contre. Mais. Euh, euh, honnêtement, là, je pourrais pas vous le dire comme ça. J je crois qu'il y a plus de 300 références. Une bah, une suffira hein. Ben oui, non, mais attendez. Je ne sais plus, je sais ah, c'est un peu dur avec moi. Je suis désolée. <rire> Il y a plein de trucs que vous dites que peut-être c'est faux et je ne me rends pas compte. Et ça donne quand même, là, je vous dis là, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça ne va pas être vrai. Mais j'ai lu la littérature scientifique directement en fait. Mais oui, mais. Et je, je la connais un à peu. À partir du moment où vous ne voulez pas lire ces littératures-là, qui sont dans la bibliographie. Oui, mais peut-être que je les ai lues, ben, euh, Je ne pense pas. Ah bon Enfin, écoutez, il y a 300 références, je 300 documents... Donc... donc vous pensez toujours que je suis info-scientifique, un, un, un comme avant-cœur comme, ça va mieux Non, j'ai dit que c'était de la fausse science quand on refuse les mesures. Là vous êtes venu voir les mesures, enfin, les défections, Non, mais l'autre jour, c'était juste une histoire de contexte, c'était pas le lieu, en fait, je pense. Bah, euh... Je viens parler des bi-cognitives, vous me parlez des ondes et, et, et vous voulez mesurer les choses. Et apparemment, les gens n'étaient pas intéressés. S'ils avaient répondu oui, je vous en laisse faire. Je pense peur. que vous êtes un sacré manipulateur. Ah bah c'est enfin, très professionnel dans la manipulation, parce qu'arriver à avoir. Euh, vous, vous avez d'abord refusé, d'abord. Non, moi, refusé. moi je suis venu pour parler d'un sujet que, que je connais un petit peu. Vous, vous, vous êtes un petit peu imposé en voulant faire ça. Non, je... c'était la fin, c'était... Non, non, je... non, il y avait des questions. il y avait des questions qui, qui, étaient, qui étaient... Si moi, étaient je, je, je m'étais levé pour dire, euh, moi, je veux parler des biais, euh, parce que ça m'intéresse. Les non, gens non, se là pour ça, ils s'en foutent, donc je n'ai pas fait. Vous comprenez Ben oui, mais parce que les biais, des biais ça dépend aussi des croyances donc ce que je voulais juste démontrer c'est qu'on a des croyances que euh, pour l'instant rien n'est prouvé, mais aussi on, si on voyait je veux dire si par exemple moi je n'ai pas de téléphone portable pourquoi parce que je suis équipé de cet instrument depuis donc, euh, au moins 14 ans 15 ans mmh. et euh, si tout le monde avait vu euh, au même temps que moi ce que j'ai vu il y aurait peut-être plus de gens qui n'auraient pas de portable vous voyez parce que et fait, et il y aurait peut-être pas moins de cancer ah, ben bah alors ça. Alors, si vous lisez bien euh, les études de Michel Génardet, oui. euh, il y en a une. C'est vrai qu'il y, en... y a un impact sur la santé, mais c'est un impact social encore. En fait. Elle n'est pas dans ces bouquins, euh, celle-là, puisqu'elle est parue après. Euh, c'est une étude que je cite euh, aussi. Euh, le fait de regarder la télévision diminue l'espérance de vie, c'est vrai. C'est une minute. D'accord. La... Euh, chaque elle... heure passée devant la télévision diminue l'espérance de vie. C'est un peu fort, est étude est... d d mais admettons. Et quelle est. D'accord, mais c'est une étude. Euh, J'aimerais bien euh, qu'il y ait un consensus dessus. Je... Est-ce que c'est un impact négatif, je l'accorde. La quantification me, me paraît plus douteuse. Mais surtout, quelle est la chaîne causale Est-ce est que, est est -ce que, est que, est que selon vous, c'est des gens qui vous disent on, on, on non, meurt, on, on vit moins longtemps à cause de la télé, à cause des ondes de la télé Ou est-ce que c'est à cause du fait que alors, on n'est plus non. casanier, on bouge pas, on fait moins de sport ce et va, on a moins d'interaction sociale ce qui va selon, la vous, vie, selon vous. Ce qui, ce qui va réduire la vie, c'est d'avoir trop de sorties bien calcium par rapport aux entrées. Donc vous êtes monocausal, c'est que le calcium qui, qui est en cause à mon avis, c'est un petit peu. Euh, non, mais Pourquoi je dis ça Parce que de toute façon. Le est... monde est plus compliqué oui, que, oui, que oui, ça, oui. vous savez. quand vous bougez aussi, vous avez euh, la cellule proline qui est sécrétée, ah. etc. Puisque vous parlez que de calcium, il faut qu'il y ait un bouquin sur le calcium et vous devriez avoir la réponse à ma question sur le cycle jour-nuit. journaliste. Vous parlez que de ça, vous n'avez pas la réponse sur le cycle jour-nuit, ça me paraît bizarre. Qu'est-ce que j'ai pas comme réponse Vous dites la nuit, les calcium rentre dans les cellules. Oui, vous ne oui. parlez que du calcium à longueur de temps et vous n'avez pas la réponse est ou, est ou la publication qui me montre que c'est vrai. La seule publication qui oui. dit. Il n'y en a qu'une en plus Non, mais je veux dire. Non, ok. Ça manque je... quand même. Vous parlez que de ça à chaque fois, ça revient tout au, au calcium. Donc il faut, il faut ah. des béton là-dessus. Ça revient au calcium parce que euh, le euh, si on comprend bien les mécanismes sur les ions calcium, on peut expliquer énormément de bah, Si vous comprenez bien, donnez-moi la référence qui me dit que la nuit, ça, ça rentre dans la cellule. D'accord. C'est basique. Je vous la dirai, je vais la rechercher, je vais vous la donner. Okay. <rire> parce que moi, j'ai des doutes. Si ça existe, c'est intéressant. Ça ouais, prouve, là, ça ça prouve rien, possible. mais au moins ça ne Bon, euh, on va vous laisser. D'accord. Très bien. Alors voilà, je propose un petit débrief de ce qu'on vient de voir ensemble. Cette conversation que vous avez vue a lieu dans un contexte particulier. Et c'est le contexte qui conditionne ce qu'on peut attendre et espérer d'une conversation. Donc là, qu'est-ce qui se passe C'était un lieu public, euh, bruyant, euh, pas, euh, pas forcément extrêmement calme. Euh, on a été interrompu plusieurs fois. Mon interlocutrice tenait absolument à faire de longues démonstrations techniques euh, sur euh, ce que les ondes font, ce qu'on entend, etc. Bon, il euh, y avait la caméra euh, à gérer. Personnellement, je n'avais pas prévu de venir discuter de ce sujet-là euh, en me rendant à, à fond remeux donc j'ai eu aucune préparation, et j'ignorais le contenu de la posture de la personne avec qui je discutais. Donc il y a beaucoup de facteurs comme ça qui expliquent que les conditions étaient loin d'être optimales pour que la conversation se passe dans les meilleures conditions. Et à cause de cela, en partie, j'estime que ma prestation est assez, est assez moyenne. D'ailleurs, ma diction était, était particulièrement atroce, euh, et je m'en excuse. Hein. Alors, écoutez, passons en revue mes différentes erreurs. Alors j'utilise un ton dans cette conversation qui peut sembler un peu agressif, qui peut sembler... Euh, je le regrette parce qu'en fait je ne m'étais pas rendu compte de ça, j'en prends conscience en réécoutant mes, mes phrases en faisant le montage de, de cette vidéo, et en fait euh, dans la vraie vie bah, j'ai un visage, je souris, en général je suis de bonne composition, j'ai pu pendant ce salon échanger de manière très courtoise avec différentes personnes, ça s'est très bien passé, mais là je crois que ça passe peut-être mal à, à l'image, parce que je ne suis pas, à l'image. On ne voit pas qu'en fait je désamorce, on ne voit pas non plus que la personne avec qui je parle rit et, et, et sourit. Et donc euh, le mode caméra cachée et le mode comme ça euh, euh, questionnement peut passer pour quelque chose d'assez agressif. Et, et ce qui m'intéresse, c'est comment la vidéo est reçue. Et la vidéo peut être reçue d'une manière assez négative à cause de cela. Peut-être que des gens qui vont regarder la vidéo vont être rebutés parce qu'ils ont l'impression que je suis un inquisiteur. Et je crois que le sceptique dans un tel exercice ne doit pas passer pour un inquisiteur. On doit passer par la personne qui peut être convaincue, euh, mais pas n'importe comment euh, et, et, qui, et qui est prudente et qui est ouverte. Bon, voilà, donc peut-être que, à cet égard-là, euh, cet exercice-là n'a pas été une grande réussite. Autre défaut, je coupe trop souvent la parole. Alors, ceux qui me connaissent savent que c'est mon grand défaut, je travaille sur moi, je fais des efforts. Je pense que couper la parole est nécessaire, parfois. Euh, pour demander une précision, pour indiquer un désaccord sur quelque chose sur lequel on, on veut revenir plus tard, euh, pour dire non, simplement. Mais couper la parole constamment pendant une démonstration, bah, ça coupe l'élan de la personne et ça donne l'impression qu'on n'écoute pas. Même pire que ça, couper la parole peut nous rendre réellement coupable de ne pas écouter pour de vrai. Et ça, c'est à proscrire. Si vous n'êtes pas dans une écoute active au moins au début, alors vous ne pouvez pas échanger avec la personne. Donc euh, je crois avoir échangé de manière constructive, mais peut-être, peut-être, que j'ai coupé la parole trop souvent, ce qui fait que euh, ça contribue à rendre le ton agressif. Donc ça rejoint un petit peu le, le défaut qu'on avait tout à l'heure. En revanche, couper la parole quand en face la démonstration s'éternise, que ça traîne, que ça lambine et, et qu'on ne voit pas où, où ça veut en venir, je pense que c'est légitime. On a le droit de dire, écoutez, bon, ça, ça, ça suffit, j'ai compris, passez à la suite, s'il vous plaît, qu'on comprenne ce que vous voulez nous dire. Ce que j'ai fait euh, ici, est-ce que je l'ai bien fait Je me pose la question. Voilà pour les deux gros défauts, je crois, que j'ai eu pendant cette discussion. Bon, alors, je n'ai pas été que nul et atroce durant cet échange, je crois, et je pense avoir réussi quelques petites choses qu'il faut euh, viser. Je crois avoir expliqué à chaque fois pourquoi un argument ne me convainquait pas et dit pourquoi en fait la thèse ne me semblait pas valide. J'ai reformulé ce que je pensais avoir compris, de manière à pouvoir vérifier que la personne en face de moi est d'accord avec ce que je reçois de ce qu'elle me dit. Ça c'est hyper important, c'est le cœur hein, d'un tel échange, d'un débat, et en réponse elle a eu l'occasion de compléter, de préciser, de corriger euh, sa manière de, de, de dire. Mais l'intérêt ici c'est d'avoir une vidéo que je mets sur YouTube, qu'on peut partager, qu'on peut regarder, donc l'intérêt, c'est d'avoir un échantillon taille réelle de comment se déroule ou comment peut se dérouler un échange avec une personne qui tient une thèse et veut la vendre et le fait à l'aide d'un argumentaire mitraillette. Vous avez pu constater qu'on n'a pas le temps de s'arrêter sur les arguments. Elle vient avec un argument A, je lui explique que l'argument A ne me convainc pas pour telle et telle raison, paf, on passe à l'argument B directement. Et on le fait ça 5- six fois. Donc au, au cours des, de l'heure qu'a qu duré l'échange, on a passé en revue, beaucoup plus d'arguments qu'on ne pouvait en discuter sérieusement pendant ce laps de temps. Et ça, cette, cette, euh, cet effet d'empilement, ce, ce millefeuille argumentatif, il laisse une trace dans le cerveau, après l'échange, qui est que, oh quand même, elle avait beaucoup d'arguments. Et si vous ne faites pas attention à mesurer la qualité des arguments, vous ne rentrez que la quantité, et parfois le cerveau s'en contente, et donc on se dit, oh, il n'y a pas de fumée sans feu. Et cette idée de « il n'y a pas de fumée sans feu », elle est à l'avantage des idées fausses, défendues mal, avec plein d'arguments pourris. On peut imaginer des millions d'arguments pour défendre une idée stupide. Ça ne rend pas l'idée intelligente ou vraie. Et donc c'est le piège du millefeuille argumentatif. Consciemment ou inconsciemment, Anne Lobé échafaude donc un millefeuille argumentatif qui peut piéger tous ceux qui ne feront pas l'effort de se demander quelle est la valeur individuelle de chaque argument. Euh, et ça marche, c'est très efficace. Quand on veut débattre sérieusement d'un sujet, dans le but de se rapprocher de la vérité, on n'évacue pas un argument, on l'évalue. Et donc je pose la question, que vaut l'argument du déficit de mélatonine qui serait dû au passage à l'heure d'été ça, ça vaut quoi que vaut l'argument de l'effet putatif de cette déficit hypothétique sur la prévalence des cancers Parce qu'on nous dit que ça peut provoquer ça, mais on se base sur quoi Où sont les faits Est-il possible que le calcium regagne l'intérieur des cellules durant la nuit Ce serait vraiment étonnant. Les enfants d'aujourd'hui sont-ils réellement plus lents que ceux d'avant Plus stupides, en fait. Que signifient les courbes de naissance et de mort euh, qu'on récupère dans un graphe de l'INSEE Qu'est-ce qu'on croit pouvoir en dire Mais surtout, qu'est-ce que l'INSEE en dit Si les graphes montraient une anomalie, l'INSEE l'aurait dit Ce sont ces graphes euh, Ça serait quand même énorme que l'INSEE montre un graphe où il y a une anomalie, et se thèse ne dise rien Bon. Que dit l'INSEE On ne sait pas comment Annie Lobé sait-elle que les ondes électromagnétiques détruisent la mélatonine Bon. N'avoir aucune réponse à ces questions, après plus d'une heure de discussion, indique qu'il y a un problème. Je n'ai pas été informé par cette dame. Au mieux, j'ai été influencé. Nous n'avons pas éclairci ces points parce qu'Annie lobé je crois, ne nous laisse pas le temps d'examiner les arguments, les preuves, les faits, les éléments matériels dont euh, on dispose, elle est trop attachée à cultiver le soupçon. Elle, elle est tellement sûre d'avoir raison, que je crois qu'elle euh, veut brûler les étapes, et donc elle ne fait pas une démonstration propre, et par conséquent, elle n'est pas crédible, et elle n'est pas crue et elle va avoir comme réaction de penser que les gens ne veulent pas la croire parce qu'ils sont motivés par ceci ou cela. C'est assez pénible. Lorsqu'on dispose comme ça d'arguments solides et qu'on tient une thèse qui est vraie, alors on doit être en mesure de déployer une démonstration qui est convaincante. Je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas le fin mot de l'histoire, la vérité absolue sur l'effet des ondes sur les vivants, mais ce que je sais c'est que la méthode utilisée ici, pour me convaincre, n'est pas une méthode honnête. Où on se base sur des connaissances pour établir des relations entre des faits et démontrer une thèse. Ici, on a une succession d'hypothèses, de scénarios, qui s'appuient sur des appels à l'ignorance, sur des interprétations, sur des extrapolations. Et je souligne que la personne euh, qui fait tout ça accuse ses contradicteurs d'être des faux scientifiques, et moi, moi je serais un, un manipulateur. C'est pas très bon esprit, c'est pas très charitable, c'est pas super engageant. C'est pas gentil. Le plus important pour moi, le message principal que j'aimerais euh, diffuser avec cette vidéo, euh, et je pense avoir montré, c'est que lorsqu'on est face à face, en vrai, à quelques centimètres d'une personne qui est très très différente de nous, on peut avoir un échange argumenté, plus ou moins poli, courtois, euh, on peut se contredire, on peut remettre en question la manière dont la personne euh, raisonne, sans s'insulter. Dans cet échange, qui a duré pas mal de temps, il n'y a, a pas eu de sarcasme, et il y a eu quasiment, sauf à la fin, quasiment aucune accusation. Et ben un échange où il n'y a ni sarcasme ni accusation n'est pas un échange perdu. Quand on est derrière son clavier, euh, confortablement chez soi, on s'autorise parfois à balancer sarcasme et accusation, et je suggère que c'est ça le problème. C'est pas tellement le fait que la personne en face de nous, elle croit un truc bizarre, elle a quand même bien le droit de le faire. Le problème c'est qu'on peut rien espérer obtenir si tout ce qu'on a à lui, à, à lui balancer, c'est sarcasme, sarcasmes et l'accusation. Ça marche dans les deux sens, hein, okay les sceptiques et les croyants. Si votre seule contribution à, à la conversation est de balancer une blague, une moquerie, euh, vous moquer de la tête des gens, euh, insulter, balancer un gif euh, euh, rigolo, etc globalement, vous perdez notre temps et le vôtre, et on a mieux à faire que ça, en fait. Donc, je vous conjure, ne perdez pas votre temps à commenter cette vidéo, si c'est pour être mesquin, parce qu'en plus, on vous lira à peine. Euh, aux autres, je dis merci pour votre temps, votre attention, pour votre soutien, pour les efforts que vous déployez pour aider les uns et les autres, et vous-même, à mieux comprendre euh, bah, le, le sujet dont il est question. Je remercie ceux qui vont participer en apportant des sources, en expliquant des choses, plutôt qu'en jugeant, parce que ce sera plus utile pour tout le monde. Bah voilà, j'ai terminé. Alors en, en commentaire, dites-moi si vous appréciez ce type de format avec des conversations difficiles, si vous avez envie qu'on qu recommence, et si vous avez des suggestions de, de personnes ou de lieux où on pourrait aller faire ce type d'entretien. Euh, ou sinon on arrête, parce qu'après tout on peut aussi faire autre chose, euh, les, les possibilités sont infinies. Abonne-toi À bientôt